Le projet Arnett, euh découle d'une euh, volonté de vouloir euh, sauvegarder euh, les traditions euh, artistiques et artisanales de l'Ontario français. Donc on a pris ce désir-là, puis on a eu la chance de rencontrer euh, des personnes de Communautique qui travaillent au niveau des technologies de l'information et des communications. Puis on a décidé de marier ces deux euh, sujets-là, pour essayer de faire un projet qui répondrait peut-être aux besoins des jeunes, qui les intéresserait, qui les amènerait vers l'artisanat. La, mais qui répondrait aussi aux besoins des personnes plus âgées, qui sont les artisanes. On a eu une rencontre aujourd'hui avec des artisanes, avec des femmes d'un peu partout à travers la province, pour qu'elles puissent euh, expérimenter avec les, les caméras, les, les outils de, de, de, de prise de vidéo. Après ça, on a fait aussi un travail avec euh, le futur site dans Net pour essayer de voir euh, le format qu'il devrait prendre, euh, l'allure qu'il devrait prendre, les fonctions qu'on devrait lui donner pour qu'ils répondent aux besoins des artisanes, puis qu'ils soient accessibles aux artisanes aussi qui vont l'utiliser. Oui. Je souhaite que, ça va être un, que ce soit un projet qui va durer encore bien longtemps, au-delà de, de nous, parce que euh, c'est des techniques artisanales qui sont d'une part traditionnelles, mais qui sont, je pourrais dire éternelles, parce qu'elles se renouvellent constamment dans euh, des nouvelles façons de faire. Euh, J'espère vraiment que ça va être un, un projet qui, dont on va parler encore dans 10 puis dans 20 ans.